Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans la météo-limo Sim Immobilier. Vous souhaitez acheter un bien ou simplement vous renseigner sur l'état actuel du marché Vous êtes au bon endroit. C'est parti maintenant pour faire la pluie et le beau temps sur tous vos projets immobiliers. Du soleil sur la France avec quelques voiles de nuages tout de même, les températures restent chaudes et agréables notamment à Amiens avec 2221 euros du mètre carré, Metz avec 2331 euros du mètre carré, Le Havre avec à peine plus de 2000 euros du mètre carré et enfin on a un pic de température à Perpignan avec 1910 euros du mètre carré. De belles éclaircies sont également à prévoir à Grenoble avec 3411 euros du mètre carré, Reims avec 2575 euros du mètre carré et Tours avec 3052 euros du mètre carré. Prévoyez tout de même une petite laine. Le vent soufflera fort dans le nord-ouest de la France à Nantes et Rennes avec des prix autour de 5000 euros du mètre carré. Les rafales dépasseront les 100 km h jusqu'à la Côte Basque. Et oui, à Bordeaux, on est quand même à 5756 euros du mètre carré. Une forte vigilance également orange à prévoir à Lyon, où on atteint les 5339 euros du mètre carré. Et on reste dans les grandes villes avec Paris, la capitale, qui nous fait une belle surprise de gagner quelques degrés. Et oui, tout est relatif puisqu'on est quand même à 10 158 euros du mètre carré. Mais c'est la première fois qu'on voit les prix des biens à Paris baisser. Euh, une crise sanitaire qui aura fini de convaincre les Français d'acheter dans des plus petites villes au vert. Allez maintenant rendez-vous sur l'île de beauté, couvrez-vous, le temps est humide et pluvieux avec 4700 euros du mètre carré et on reste maintenant euh, sur les îles mais direction l'outre-mer avec un temps relativement calme ensoleillé du côté de la Réunion et de la Martinique avec 2360 euros du mètre carré ainsi qu'en Guadeloupe avec 3530 euros du mètre carré. Ces températures et ce tour d'horizon vous ont motivé, inspiré, rapprochez-vous de votre conseiller Simi Immobilier pour lui parler de votre projet. Aujourd'hui nous fêtons les prudences, alors bonne fête, prudence, très belle journée à vous et à bientôt pour une météo de l'IMO avec Simi Immobilier.